c'est mon médecin généraliste qui m'avait donné un feuillet informatif que ça pouvait m'intéresser par rapport à la perte de poids par la gestion du stress parce que j'étais quelqu'un de très anxieux et que voilà, je mangeais quand j'étais stressée. Premièrement, j'ai perdu du poids, ce qui était un peu l'objectif de base. Et puis surtout j'ai appris à gérer mon stress donc arrêter de, de stresser pour la moindre petite chose, arrêter de paniquer, un peu pour un rien. Et à côté de ça, j'ai énormément gagné en confiance en moi, beaucoup de développement personnel et ça ben, c'est utile dans la vie de tous les jours. Que ce soit au travail, dans les études et même dans les relations sociales, ça m'a beaucoup aidé en quelques mois. Alors voilà pour moi c'est l'une des meilleures parties de cette méthode c'est que pas de régime, donc pas de restriction sur ce que j'avais envie de manger j'ai pu manger absolument tout ce que je voulais que ce soit des fast food du sucre, peu importe euh, aucune euh, aucune restriction là dessus euh, ce qui change un peu par rapport au régime chez la nutritionniste euh, ou d'autres régimes peu importe c'est le fait d'avoir une personne avec qui on peut parler de la situation de de ce qu'on ressent euh, ce dont on n'ose pas forcément parler à nos proches euh, voilà d'avoir quelqu'un de disponible euh, qui ne nous juge pas qui est là pour nous aider pour nous guider pour nous accompagner un peu pour nous pour nous faire prendre conscience euh, de la situation un peu voilà je pense que c'était surtout ça je leur dirais d'aller faire la première séance qui est une séance euh, d'introduction, euh, de présentation, voilà, pour voir si l'approche de... voilà, si les intéresse et voir également si la personne qui va les coacher leur convient tout simplement.